Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon Cortès et je suis formatrice financière et merci d'être présent sur la chaîne de J'aime pour t'aider à trouver des trucs pour diminuer ton anxiété. Moi aujourd'hui, mon objectif c'est de te donner un truc qui va te permettre de diminuer ton anxiété sur le sujet de la finance personnelle. Et souvent, euh, quand on vit du stress en lien avec nos finances, que ce soit parce que l'on a perdu notre emploi, parce qu'on a de la difficulté à en trouver un, que ce soit parce qu'au niveau financier, on n'arrive pas, on a des problèmes au niveau de nos créanciers, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être qu'en ce moment, tu vis un stress. Et ce stress, tu n'es pas le seul à le vivre. On peut aussi passer par-dessus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Quand on parle de situation financière, c'est un sujet de tabou. Hein? On ne veut pas nécessairement dévoiler au grand jour notre situation financière. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est en période de grand stress financier? C'est-à-dire que quand on fait juste penser à l'argent constamment, que les comptes qui rentrent ne nous font que rappeler qu'il y a des paiements à faire et qu'on n'a pas nécessairement les moyens, que le fait de devoir se trouver un emploi plus rapidement alors qu'on ne se sent pas bien, qu'on a déjà de la difficulté à se lever, euh, qu'on a une fatigue constante, parfois même qu'on a des palpitations cardiaques juste à penser à aller travailler ou à ramener de, de l'argent ou à ne pas en ramener. C'est des situations que l'on peut apprendre à gérer. Ce sera pas un truc magique, je te le dis. Par contre, ça va être un truc que si tu fais de manière constante sur une longue période de temps, je suis certaine que tu vas voir des résultats. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te dire que même si tu as l'impression de perdre le contrôle ou de l'avoir perdu, il y a moyen de le reprendre. Si, comme certaines personnes, tu as un petit hamster qui tourne dans ta tête et qui n'arrête pas de te faire rappeler que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas les moyens, que tu n'y arriveras pas, que tu ne seras pas capable de subvenir à tes besoins, il ben, y a moyen pour toi de diminuer cette anxiété-là. Est-ce que tu es prêt? En fait mon astuce va être divisée en trois petites étapes la première c'est celle où il faut prendre conscience de notre état c'est à dire qu'on arrête tout et qu'on prend le temps de réaliser que en ce moment on n'est plus dans le moment présent c'est à dire qu'on vit dans la crainte du futur et qu'on n'arrive plus à se dire que dans le moment actuel on n'est pas en danger financier trop souvent on s'en va dans la peur, l'angoisse, l'anxiété, alors que ce sont des choses qui ne sont pas arrivées ou qui n'arriveront peut-être jamais. Pourtant, quand on parle de gestion financière, on le sait, on peut vivre des situations très complexes, comme avoir une bonne situation, mais pas arriver à bien gérer nos finances. Et pour s'en sortir, bien, il faut commencer par prendre conscience de notre situation. Comment on peut faire ça? C'est déjà quand on ressent les euh, symptômes de l'anxiété, se dire, je suis en train de ressentir de l'anxiété. Je dois m'arrêter et respirer. Respirer, quand ça va mal, c'est super important. Mais tu vas y arriver, c'est certain. Lorsque tu as repris conscience de ton anxiété, je t'invite à prendre un papier et un crayon. Il y a un pouvoir euh, assez Particulier quand on prend la peine d'écrire ce que l'on pense sur papier. Essaye de noter sans censure. C'est-à-dire, tout ce qui te vient dans ta tête pendant la période d'anxiété que tu viens de découvrir, note tout ce qui a rapport avec cette anxiété-là. Tout, tout, tout, tout, tout. Si ça te prend 15 minutes, 1 heure, 2 heures, vas-y, note tout. Si t'as mal à la main, à la toute fin, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est de sortir ces pensées qui sont anxiogènes, que tu es en train de répéter et qui ne sont pas nécessairement constructives pour ton mieux-être, et tu es en train de les mettre sur papier. Tu es donc en train de concrétiser tes peurs sur papier, et même que ça pourrait éventuellement t'aider à mieux cerner quels sont les défis que tu as à relever au niveau de ta gestion financière, et en plus, ça pourrait éventuellement t'aider à communiquer cette anxiété-là à d'autres personnes autour de toi. Que ce soit des membres de ta famille, que ce soit des amis, des collègues ou même des spécialistes en gestion budgétaire ou des spécialistes qui vont pouvoir t'aider. Mais on ne s'aperçoit pas du temps que ça nous a pris pour développer cette anxiété-là. Ça en prend un petit peu plus pour ramener les choses à l'état où on voudrait avoir. C'est super important de ne pas se culpabiliser. On va faire des erreurs. Il y a toujours des choses que l'on peut apprendre et c'est par cet apprentissage-là que l'on avance. On est tous humains, faillibles et imparfaits. Lorsqu'on aura écrit, tu auras l'occasion de pouvoir relire ce qu'il y avait dans ta tête et ensuite de pouvoir l'organiser ou simplement te rendre compte de tout ce qui te faisait vivre de l'anxiété. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas une solution. Tu vas être en mesure de prendre conscience de ce qui prend de ton temps et de ton énergie et tu vas peut-être même réaliser la quantité de temps que tu passes dans une journée à t'inquiéter. J'aimerais ça te donner un défi. Au bout de quelques jours où tu as refait cet exercice, c'est-à-dire de noter par écrit tout ce qui se passe dans ta tête, note combien de temps tu prends pour rédiger ces euh, pensées. Tu vas réaliser que tu vas prendre de moins en moins de temps pour coucher sur papier ces pensées qui te prennent beaucoup d'énergie. Éventuellement, tu vas même être en mesure de pouvoir te donner un temps limite pour coucher ces informations sur papier. Tu vas probablement remplacer la majorité du temps que tu passais à penser à tes problèmes financiers à une petite période de temps très courte et concise où tu vas enfin pouvoir te dire Hey, je viens de prendre tout ce temps à penser qu'à mes finances. Maintenant, je passe à autre chose je passe à une autre étape de ma journée et demain ou dans une semaine, ou au moment qui me conviendra seulement, je reviendrai m'inquiéter de l'état de mes finances. Parce que tu vas réaliser finalement que passer ton temps à essayer de régler un problème, c'est généralement passer beaucoup trop de temps à focuser sur le problème. C'est comme quand vous prenez un verre, ok? En ce moment, vous considérez probablement que le verre est à moitié plein. Mais pourtant, il y a certaines personnes qui vont le voir à moitié vide. On oublie aussi qu'il y a toujours moyen de pouvoir remplir ce verre. C'est le même principe avec les finances personnelles. Quand on focus trop sur les problèmes, on n'arrive plus à voir les solutions. Et à partir de ce moment-là, quand on prend le recul nécessaire pour se dire « voici mes défis, je ne sais pas encore comment je vais faire pour les résoudre », quand on réussit à glisser un petit mot à une personne qui a de l'expérience pour avancer, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus seul. Et quand on n'est plus seul, on est capable d'avoir des outils ou d'avoir des stratégies qu'on peut mettre en place qui sont simples et faciles. Attention, je ne te dis pas si tu as des problèmes avec tes comptes de ne pas les payer. Je te dis simplement d'être en mesure de... Diminuer la période de temps que tu consacres à cette situation financière qui te fait générer des émotions désagréables pour qu'ensuite tu puisses t'orienter, te concentrer sur des astuces et des outils qui vont te permettre de mieux gérer ta situation financière. Donc, ton défi, si tu l'acceptes. Premièrement, Dès que tu vis des émotions désagréables en lien avec la gestion financière personnelle, prends le temps de t'arrêter et de te dire que tu vis ces émotions désagréables et si possible, de savoir c'est quoi que tu ressens comme symptôme. Deuxièmement, tu prends un papier et un crayon et tu notes tout ce qui te passe par la tête sans censure, toutes tes peurs, tes craintes, sans t'inquiéter de ce que les autres pourraient penser. C'est tes pensées. Et ensuite, tu prends le temps de relire ce que tu as écrit pour t'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent et que tu pourrais possiblement comprimer en une période de temps beaucoup moins grande que celle que tu as pris pour rédiger. Je t'invite aussi à continuer à regarder les capsules de J'aime qui vont t'offrir d'autres trucs, d'autres astuces qui vont te permettre de diminuer ton anxiété mon truc pourrait ne pas te convenir, mais je suis certaine que tu pourrais en trouver un autre qui euh, répondra à ton besoin. Donc, n'hésite pas à communiquer avec nous si tu as des questions. Si tu veux faire partie des groupes, ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!